Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va parler optimisation d'event Avec Entraînement aux armes de Loar qui vient de Pop Avec ce nouveau mode légende Alors légende, légendaire, comme on veut On parlera aussi super traîneau Mais surtout on va s'attarder sur l'opti d'entraînement aux armes Mais avant cela les amis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 Les amis, aujourd'hui à Pop, entraînement aux armes. Normalement, il est là sur tous les serveurs, sauf les serveurs très récents, mais surtout, il... mais sinon, il est partout. On le voit avec ce nouveau mode hein, qui s'appelle entraînement aux armes. On a aussi le pop du zénith du pouvoir. Tiens, je vais vous montrer le score sur mon serveur. On est à 2 jours, 11h24 minutes et 35 secondes au moment du record de cette vidéo. Et voyons combien, déjà euh, ça vaut le coup d'aller chercher un euh, million de points, d'aller chercher les, euh, le, la dernière sculpture, 5 sculptures, c'est pas mal déjà du tout. Sur mon serveur pour le moment, le premier est à 31 136 000 de puissance augmentée. C'est bien ça, hein c'est 1 pour 1 si je dis pas de bêtises, augmenter la puissance sans compter la puissance du commandant et celle de l'équipement pour gagner le même nombre de points. On est bien en 1 sur 1 sur le zénith du pouvoir. Donc, pour aller chercher les, le million de points, il faut augmenter sa puissance de 1 million. Bon, pas trop difficile et vous récupérez 5 sculptures en or. C'est un event ultra rentable et voyez, hein, dites-moi en commentaire ou en screen sur le Discord. Sur le votre serveur à combien Sur votre zone géographique plutôt Parce qu'on n'est pas sur un serveur Mais sur une zone géographique hein, Sur les, les 8 royaumes ou les 4 royaumes de votre région 4 royaumes c'est pour les royaumes très récents Beaucoup plus récents On est donc moi à 31 136 pour le premier 30 812 pour le deuxième Et après on est bien en dessous On a aussi la maison d'Esmeralda Avec ce petit tour gratuit C'est le dernier jour de la maison d'Esmeralda Donc n'hésitez pas à aller chercher le petit coffre Si vous avez besoin de crafter Allez, moi je prends aussi le petit tour à 50%. Des fois que j'ai de la chance au tirage, non, deux tirages éclatés. Sinon, on a évidemment les paris de la grande finale. Je vous en parlais rapidement dans la vidéo d'hier. On ira évidemment sur une vidéo où je vous en parlerai dans la semaine. On a le temps, on a encore 4 jours, 11 h 22 minutes et 56 secondes. Probablement vendredi, comme d'habitude, les paris et l'objectif va être... Bien évidemment de plier le store. Pourquoi vendredi pour les paris Tout simplement car on va tenter d'optimiser et d'attendre que les cotes soient stabilisées. Alors comment on récupère des pièces hein, C'est simple, on récupère des pièces sur attrait de l'or. Donc il faut vraiment que vous fassiez, il n'y a pas beaucoup hein, de jetons à récupérer. Donc faites vraiment toutes les quêtes hein, quotidiennement et les quêtes hebdomadaires, ça vous aidera. Ah, avoir un petit pécule, un petit auric de la grande finale. C'est des auric de la grande finale. Hein. C'est pas les mêmes auric. Hein. On peut pas cliquer dessus. De là. Il me dit pas le nom. Si je clique sur le point d'interrogation, il me dit si auric grande finale, c'était pas les mêmes. Donc de toute façon, on n'aurait pas pu conserver ce qu'on avait en stock. Voilà pour la semaine. Comment elle s'annonce et passons à présent donc à entraînement aux armes avec ce nouveau mode légende. Alors vous le voyez. J'ai déjà préparé le terrain, je vais vous donner évidemment l'ordre que je vous conseille de respecter pour l'entraînement aux armes, du moins celui que moi j'ai suivi et celui qui est... Parmi les plus suivis que j'ai vu et celui qui permet de faire les plus gros scores hein. de mon point de vue, les rewards sont assez énormes. Le premier sur mon royaume est à 333 917, suivi de 333 062 et après ça chute vraiment grandement au niveau des récompenses, vous les connaissez. Hein. Il faut intégrer le rang 10 dans les 10 premiers pour avoir des sculptures, c'est toujours... Très rentable. Et là avec le petit mode légende ça va changer un petit peu. Le plus haut score que j'ai vu pour le moment sur un serveur qui n'est pas en KvK. C'est 339 000. Sauf si j'ai bu mais c'est le plus gros score qu'il me semble avoir vu. C'est énormissime. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire. Vous les scores hein, de votre serveur le premier. Et pourquoi pas m'envoyer des screens également. Ou les partager dans la section screen du Discord. Au niveau des buffs. Classiquement, hein, je vous conseille évidemment d'avoir défense de troupes, plus 5 ou plus 10 si vous voulez vraiment optimiser. Moi j'ai mis un plus 5, j'ai mis une capacité de troupes à plus 50% et je vais aller chercher, bon j'ai un bonus de vitesse d'entraînement, on s'en fout. Je vais aller chercher tranquillement une rune, voir s'il y en a une qui est disponible, vous le voyez. Hein. Là, j'en ai pas. Et a-t-on une rune intéressante On a vitesse de recherche, on a vitesse d'entraînement, on a vitesse de récolte. Oh, on n'a pas grand-chose pour le moment. Production d'or, vitesse de récolte, on n'a que des runes éclatées, vitesse de marche, attaque de troupes. Plus 7, c'est pas mal l'attaque de troupes plus 7. Défense de troupes plus 7. Alors moi, je préfère le défense de troupes plus 7. Tu regardes s'il y a un autre Non. Donc je vais partir sur un petit défense de troupes plus 7. Vous pouvez évidemment avoir mieux qu'un plus 7 en défense de troupes. Hein. Il y a des, des, euh, des runes qui sont plus intéressantes. On va le voyer, je vais même aller le chercher en cavalier T1 pour gagner du temps. Donc normalement dans 2 minutes 30 Ça sera plié une fois que vous aurez terminé Et oui il ne faut pas oublier hein, la, petite, euh, la petite astuce aussi En plus, hop là, regardez je vais, aller, euh, je vais aller espionner un drapeau Pour avoir le buff Tac j'envoie un éclaireur Oui et je le rappelle tout de suite Pourquoi je le rappelle tout de suite Parce que si je le rappelle tout de suite Ça annule et ça n'envoie pas de message Enfin ça envoie un message très rapidement Et après il disparaît Pourquoi aller chercher ce petit buff ou des buffs de la Freddy's Guerrière tout simplement parce que la frénésie guerrière, ça fait toujours plaisir d'avoir attaque de troupes, plus 3%. Voilà, normalement quand vous avez tout ça, vous êtes bien, évidemment. Après j'ai fait un choix au niveau du commandant, je vais attaquer avec le maître chevalier Xianyu, le roi du chocolat. Je lui ai mis un plus 1% en défense, plus 1% en santé, c'est celui qui de mon point de vue est le meilleur. Et donc... On va pouvoir tester ce nouveau mode légende. Au niveau des règles, elles ont un tout petit peu changé avec l'introduction de ce mode légende. C'est simple. Hein. Plus on bat de l'Oar un grand nombre de fois, plus le niveau de l'Oar sera élevé, plus il aura de compétences. L'ordre des compétences, évidemment, je vais vous le donner. Vous ne pouvez déployer qu'une troupe pour qu'elle s'entraîne avec l'Oar. Vous ne pouvez pas changer cette troupe en pleine séance d'entraînement. Simple si vous quittez le combat contre l'Oar sans le vaincre, sa troupe est complètement soignée. Quand votre royaume entre en intersaison avant la saison 2, vous pouvez débloquer le mode légende. Ce n'est pas accessible à tout le monde, mais presque tout le monde. Pour cet événement, vous devez attaquer et vaincre l'Oar quand toutes ses compétences ont été activées pour débloquer le mode légende. Plus vous battez Loire un grand nombre de fois, plus vous gagnez des points. Battre Loire en mode légende donne plus de points. Votre score final pour l'événement est basé sur la séance d'entraînement pour laquelle vous avez eu un total de points le plus élevé. Autrement dit, la dernière que vous avez faite. Loar le maître des armes, commence une séance d'entraînement aux armes. Les gouverneurs doivent envoyer une troupe et combattre Loar à plusieurs reprises, puis renvoyer la troupe dans leur ville. Euh, puis renvoyer un troupe dans leur ville. Chaque fois que vous battez le l'Oar, trois fois, il deviendra plus fort et activera une nouvelle compétence. Vous pouvez choisir la compétence à activer. Une fois que vous aurez vaincu l'Oar avec toutes ses compétences activées en mode normal, vous débloquez le mode légende. Je l'ai débloqué, 300 000 sur 300 000. Je ne suis que 11e pour le moment. On va voir. Donc vous le voyez, je suis juste là. 300 000 tout rond. On va voir jusqu'où j'arrive à aller. Si j'arrive à finir le mode légende. Alors on va l'activer le mode légende. Et vous le voyez, le mode légende ajoute deux compétences supplémentaires hein, pour Loar. La première, cruauté, passive, hein, compétence passive, augmente la santé des troupes ennemies de 30%. 30% de santé en plus. Hein. C'est énormissime et leur dégâts, de 10%. Les dégâts, ça va, euh, j'en fais mon affaire. Deuxième, sape le moral de vos troupes. Tous les 20% d'unités perdues par vos troupes, les dégâts qu'elles subissent augmentent de 20%. Ça brûle, c'est énorme quand même. Hein. Ça fait vraiment très très mal, mais le premier, hein, il est encore plus énorme. Hein. Augmente la santé des troupes de 30%. Pas le choix, on les active. Et voilà, en mode légende, je dois battre trois fois supplémentaire l'O.A. avec les mêmes donc il ne faut surtout pas rentrer vos unités. C'est parti, on commence donc le défi et on va voir tout de suite ce que valent ces troupes. On va attendre, j'ai bien ma rune, du coup je peux rappeler ma troupe et on va pouvoir y aller. Alors on peut faire le choix de sortir une troupe de soutien, Mulan et Constantin par exemple, hein, que je sors à côté et qui va me permettre de taper, si les barbares qui sont là étaient plus proches, où je pourrais les traîner en passant par ici, hein, je passe par en bas, je les traîne jusqu'en bas et comme ça, ça me permet d'avoir ce buff. Cette technique, connaît, connaît. on est on la connaît. Cette technique vous la connaissez, je vous l'ai déjà Présenté dans d'autres tutos Ça permet d'optimiser encore plus hein, D'avoir cette troupe de soutien Allez on va voir ce que ça vaut, il me reste 202 677 troupes Je pense avoir tous mes buffs N'avoir rien oublié Donc c'est parti, on commence, oui 202 000 Parce que j'avais une expansion De 50% j'ai vu des scores ultra, regardez, il résiste de ouf. J'ai vu des scores ultra intéressants avec seulement des expansions d'armée 25. Regardez comment je suis en train de prendre très très cher. Bon, je vais le battre, hein, mais c'est quand même très très chaud. Il va pas me rester beaucoup de troupes à la fin hein, des trois essais. Je suis en train de bien, bien, bien manger. Regardez, il s'est soigné. Ouais. C'est une impression. Il est solide de ouf, le Loire, là. Il est en train d'un petit peu me faire la misère. Du coup, ça pourrait être peut-être intéressant que je le traîne un petit peu plus bas pour euh, me rebuffer avec mon ami, euh, mon ami Mulan et Constantin. Très solide. Regardons en comparatif. Hein. Moins 970, j'ai perdu 34 000 troupes. Quand le dernier essai avant, j'en avais perdu que 8 000. 34 000 troupes, s'il me fait ça 3 fois, il ne va pas me laisser très très haut. L'ami Lohar, il ne va pas me rester beaucoup de troupes. Très solide sur ce premier essai. Ça va être chaud. Hein. Bon, je suis passé septième. à présent. On va continuer et tenter une deuxième fois. Je me demande si je tenterai pas le buff. Je vais le tenter. Il est trop près. Regardez, je vais le tenter. La technique, j'aurais peut-être dû le faire depuis le début. Hein. Je vais sortir Constantin Mulan que je vais amener ici de l'autre côté. Tac, comme ça, il va attaquer la troupe du bas. Pendant que j'attaque celle du haut et normalement... Je devrais, je devrais, oh, au ah, dégâts subis, je suis encore euh, en train de me faire débuffer là ou quoi, vitesse de cavalerie c'est bon Normalement ça devrait le faire, je vais me mettre ici, puisque que ça va me donner le buff en arc de cercle Voilà, je l'attaque là et je vais remonter un tout petit peu, voilà je Viens me taper juste ici et normalement en live je devrais réussir à acquérir les buffs de Constantin, puisqu'il va les donner, hein, et de Mulan, il va les donner à la troupe juste derrière, il les donne, voilà, il les donne en arc de cercle, donc normalement ça me bénéficie aussi, mais regardez, hein, c'est quand même... Très très très chaud sur ce côté là, d'ailleurs maintenant que je les ai donné Chloire est presque mort Je vais arrêter pour ne pas la tuer euh, la troupe du bas et peut-être m'en resservir Après voilà, je lui ai mis un petit buff et peut-être m'en resservir après, vas-y redonne Rodon. si je la tue pas, ça sera peut-être bénéfique pour tout à l'heure Allez, allez, allez, réside toi réside-toi, réside toi voilà, rapport de bataille Elle a l'air full vie et j'ai gagné avec, alors là j'ai plus le buff assez longtemps, mais j'ai quand même, ça m'a permis de le conserver si jamais il me la faisait repopper dans la même zone. Combien j'ai perdu cette fois Moins 1,1, je sais pas si ça a été très utile finalement euh, ce système de buff, mais en tout cas j'ai bien morflé. 41 000 troupes de perdus, quand avant j'en avais perdu que 34 000, je me suis bien bien fait défoncer sur cet essai là, l'avant dernier sur ce tour là, je ramasse étoile brillante et on retourne donc pour la dernière tentative, je suis à 320 000, il n'y a que deux joueurs au dessus de 330 000, je sais très bien que je n'en passerai aucun des deux et on va faire le dernier défi Là, il va falloir que je la traîne un petit peu, la troupe. Euh, la troupe mais euh, j'espère que euh, ce, ce buff fonctionne toujours. Allez, Je vais me mettre en position. C'est très très chaud hein, quand même le niveau légende. Je pense que je pourrais évidemment mieux faire. Je vous montrerai mon stuff après, évidemment. Et on va y aller. Hop, Je vais dessus là. Je la tire. Je remonte un tout petit peu parce que là, je pense qu'elle est hors zone. Allez Hop, viens par ici, je me rapproche, hop là, normalement, là ça doit être bon, mon ami Constantin va me buffer, vérifions, de toute façon on va voir le cercle sol. voilà, mon ami Constantin me buff aussi, donc ça devrait faire le job au niveau du, ah, il me déboîte bien quand même, il est balèze, le Loar, il me fait bien bien mal en plus avec son histoire, des 20% toutes les troupes regardez, c'est chaud, chaud, chaud, bon, je vais réussir, hein, mais, euh, mais c'est tendu, je serai très loin, regardez, il s'est bien il le, le coquin, là, avec son retour en force, regardez, je suis dans le rouge, je devrais gagner, mais, euh, ouais, je vais gagner, mais c'est chaud, voilà, là, c'est fini pour Constantin, il ne peut plus aider, euh, mon ami, le roi du chocolat, Xianyu ça devrait le faire, allez, Constantin. Casse-toi, rentre chez toi. Et là, normalement, c'est chaud. Je ne vais pas marquer énormément de points. Mais en tout cas, heureusement que j'avais une expansion 50% et non pas une expansion seulement 25%. Voilà, c'est terminé. Mon score final est de 332 332. C'est pas énorme du tout. Nouveau record. Premier essai. J'aurais pu faire bien mieux, je pense. Je pense que je vais pouvoir faire mieux. Même avec mes autres essais. Pour l'ordre, vous le voyez. Je vais vous le remontrer et vous le redécrire. Comme ça, ça sera fait. Tac. On ramasse tout. 332 000. Hop là. Et on va regarder ma position. Je suis bien troisième. Je ne suis pas loin, hein. je suis pas loin du, euh, des autres positions, mais il va falloir que je refasse quelques essais pour ça. Au niveau de l'ordre, vous l'avez vu, hein. euh, hop là, je vous le remonte, hein. j'ai commencé par évidemment la protection ancestrale, très classique, hein. vous le prenez, vous ne perdrez pas grand chose. On suit, on enchaîne avec armure d'épine passive, augmente donc, alors la protection ancestrale, chaque fois qu'il est attaqué, l'Oar a 10% de chance d'obtenir un bouclier, voilà, bon, toutes les 5 secondes, pendant 5 secondes, on le déboîte tellement vite que ça nous fait quasiment rien. Armure d'épine augmente la défense de toutes les troupes dirigées par l'Oar de 10%, augmente les de contre-attaque de 50%. On le déboîte vite, ça nous pénalise pas beaucoup. Donc en, en première, protection ancestrale. Deuxième, armure d'épine. Troisième, frappe déferlante. Hein. Lorsqu'il utilise une compétence blablabla, bla bla, on le déboîte tellement vite qu'il utilise quasiment pas de compétence. Point 4, quatrième skill, frisson du combat. Toutes les 10 secondes de bataille, les troupes de Loire augmentent leur attaque et leur défense de 10%. Bon, ça, excepté en légende, on le brûle aussi, donc pas de souci. En cinquième, je vous conseille d'activer détermination de fer. Les troupes dirigées par Loire ont 100% de chance de gagner 200 de rage lorsque les lors d'attaque subit. Bon, on s'en va aussi Venin malin, là en 6 compétence, ça commence à être tendu, les troupes de Loa ajoutent une accumulation de poison avec chaque attaque pendant 10 secondes avec jusqu'à 30, jusqu 30 accumulations, vous l'avez vu hein, en légende j'ai mangé les 30 accumulations, rage sauvage en 7ème ski, les attaques ont 10% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires, et ensuite, huitième volonté de combattre, lors d'un engagement en combat, lorsque les unités de troupes de Loire sont réduites à 50%, guérit immédiatement 30% des unités de troupes après 10 secondes, vous l'avez vu ça, on l'a bien mangé celui-là hein, en légende. Avant-dernière, 9 neuvième compétence, pas de retraite, lorsque la force des troupes de Loire est à à 50%, ces troupes infligent 20 dégâts d'attaque normale et 20 dégâts de contre-attaque supplémentaires et subissent 20 dégâts de compétence, 20% Pardon, de dégâts, de compétences en moins. Très chaud, hein, pas de retraite. Hein. Et le dernier, frappe de vengeance, il fait ultra mal. Hein. 10% de chance d'infliger une frappe de vengeance supplémentaire. Influant des dégâts égaux à 500% de l'attaque normale. Ça brûle. 332, 332. 2x332, quasiment un bon score, mais je pense pouvoir faire mieux. Et je vais refaire des essais, je vous dirai d'ailleurs, si j'arrive à faire mieux. Au niveau du stuff, sur mon commandant principal, mon Xian Yu, que je vous montre. Hein, J'ai fait l'essai, comme vous l'avez vu, avec Xian Yu, Nevsky, hein, c'est simple. J'ai euh, la fierté de Khan, hein, en niveau 50, légendaire, évidemment, avec euh, le talent spécial de la cavalerie de la critique et un iconique Dessus, j'ai euh, l'armure lourde du désert infernal avec... Pas de critique, mais un iconique dessus. J'ai les gants de contrôle de Navarre. Il n'y a pas si, a un iconique dessus. Il n'y a pas d'iconique dessus. Non, il n'y a pas d'iconique dessus. Je dis pas de bêtises, il n'y a pas d'iconique dessus. Euh, j'ai le pantalon de cendre de l'aube. Cette fois, il y a un iconique. J'ai évidemment hein, l'anneau de dannation et la corne de fur. Alors, j'ai hésité à mettre deux anneaux de dannation. Et j'ai pour finir avec un attribut iconique les bottes du désert infernal. Franchement, je pourrais mettre un iconique là-dessus, mais ça augmenterait l'attaque. Bon, c'est pas ce qu'il mieux. Après, si j'en ai à rien faire, je pourrais le faire. Il n'y a que l'arme qui n'est pas une dinguerie sur mon Xianyu, mais euh, au niveau de la cavalerie, à moins d'aller chercher, tac, regardez, au niveau de la cavalerie. À moins d'aller chercher une arme très spécifique. tac. Hein. Regardez, on peut aller chercher au niveau de la cavalerie, que je vous dise pas de bêtises. Hein. L'attaque, le fusil du désert infernal qui va nous mettre un plus 20% d'attaque de cavalerie. On pourra aller chercher un plus 15% avec l'épreuve du royaume perdu également. Mais c'est tout, hein. ce n'est pas des trucs de ouf. On a aussi le territoire sacré avec plus 25%. Mais le territoire sacré, hein, c'est juste dans la boutique de saison de conquête ce que je pourrais aller chercher, mais je ne l'ai pas encore fait. Sinon, le mieux reste évidemment le cœur du sein. Voilà pour le stuff et l'ordre que je peux vous donner pour mon ami... L'entraînement aux armes de Loar, hein, mon ami Loar, j'espère que vous arriverez à faire bien plus que moi encore les amis, c'est tout à fait possible. Je n'avais pas la rune à tous mes essais, je l'ai eu que sur les essais légendaires et avec un, un buff de plus 10% en défense, ça peut être encore mieux plutôt que le buff à 5% comme celui que j'ai utilisé.